c'est le degré d'implication des femmes, concernant le taux d'engagement de, moyen des publications. Et le taux d'engagement de, moyen de la page, ici, c'est tiger les banques qui remportent. Pourquoi Parce que quand on calcule ce taux d'engagement, on calcule la somme des interactions sur le nombre de femmes. Donc si nous avons un dénominateur moins élevé, automatiquement le, le taux d'engagement il va être plus élevé. D'accord. C'est pour ça que quand on calcule le taux d'engagement chez Access, on choisit de, de, de dénominateur, ce n'est pas le nombre de fans, mais c'est les personnes atteintes. Nous pouvons largement diffu, euh, diffuser une, une publication, si elle est sponsorisée, plus que le nombre de fans. Par exemple, si nous avons 500 000 fans, nous pouvons euh, euh, être visibles pour plus, 600 000, 700 000. Ce n'est pas logique de... de, de, de, de se diviser par voilà, le nombre de femmes qui est moins élevé. Voilà. Côté Facebook. Euh, euh, la partie quantique, quand on analyse les chiffres de Facebook, et ici on va présenter uniquement Facebook. Je n'ai pas fait Instagram et LinkedIn. Peut-être une autre fois. Mais nous avons une partie quantique et une partie quali. La partie quantique contient. Voilà. La, les D'accord. Parfois c'est négatif et parfois c'est positif. Donc nous avons le nombre de fans, qui a évolué de 100 000 ici presque, euh, les nouveaux fans, combien on a recruté, les personnes atteintes. Ça, par exemple, c'est pour vous expliquer qu'on a atteint 6 700 000 personnes en cumulé. Ce n'est pas 500 000 personnes. On a touché plus, et largement plus. D'accord Admin post, c'est combien de publications nous avons postées sur la page au mois d'octobre et par rapport au mois de septembre. D'accord C'est un choix. Il y a des marques qui choisissent d'être présentes un jour sur deux, ou bien tous les jours, ou bien un poste par semaine, ou bien... C'est une stratégie à, à fixer dès le début. Mais on passe au, à la partie contenu donc nous avons les likes, les commentaires les partages et total interaction et l'évolution par rapport au mois qui précède voilà l'évolution du nombre de fans en haut, le désabonnement on a eu presque 4500 personnes qui, ont, qui se sont désabonnées de la page et pour éviter ce nombre qui est selon moi est énorme, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les gens se désabonnent d'une page en, en comment dire Narso on essaye de, de, de leur donner un contenu qui les intéresse, allez sur jour. Puis, à des fan par jour. Les interactions. Donc vous voyez que on, on ne poste pas chaque jour. Donc le, le poste qui a le plus marché, c'est ta euh, Donc, il, vais, euh, ans, 52 partages, 203 fans et 4000 likes. Donc, ça, c'est le poste qui a engendré le plus d'interactions. Le camembert, il explique surtout, euh, tout au long du mois j'aime, comment commentaire et partage en pourcentage. C'est pour savoir. Enfin, euh, connaissance de cause, je peux vous dire les femmes à des marques, mais bien les commentaires et les partages ne pas faire et c'est un challenge. on a j'aime less effort. j'aime un commentaire un commentaire un contenu brandé puis c'est quelque chose. mais engagement de la page on on va analyser profondément ce graphe à la on va euh, on va retenir les postes les plus engageants et les moins engageants euh, euh, le taux d'engagement des publications c'est la manière de c'est le, le total interaction sur la, la portée sur le nombre de femmes. D'accord Donc, si on a 2,68% ou bien 3, c'est énorme. Bat, euh, on doit choisir la cible. Bouni, on a 51% hommes et 49% femmes. Ça, c'est visible en étant éditeur ou admis sur une page. Bouni, il faut savoir de recrutement, on doit bien choisir sa cible. Et Facebook, c'est le seul média on choisit la cible pour le centre d'intérêt. Elle est très ciblée, disons. Par exemple, pour une banque, on choisit les personnes, je dis n'importe quoi, tout ce qui est famille pour les épargnes. Épargne immobile. Facebook, les médias classiques. Donc c'est très important de bien choisir sa cible, la cible Sfax, là, oui. Sachant que Fetounos Tower en est 6,1 millions d'utilisateurs sur Facebook, l'année dernière on était 5 millions, 5 millions, 3, ,3. Euh, Pic d'audience sur la page, c'est-à-dire les fans internes ils sont connectés avec la marque. Oui, c'est c'est intéressant si on ne sponsorise pas tous les jours, Je D'accord Pour la partie Cali. Les postes les plus engageants. En fait, c'est pour choisir, Votant ça n'a pas de sens. Donc, les postes les plus engageants à Hauma, et euh, on, on récapitule après, et les moins engageants aussi. Normalement, si trois fois de suite, on a les mêmes postes qui ne marchent pas, on doit arrêter de publier ce, ce genre de contenu. Les postes les plus likés, les postes les moins likés, les postes les plus commentés, et les moins commentés. Les plus partagés. Et les moins partagés. D'accord Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Puis on, disons, on regroupe tous les commentaires positifs et négatifs et on les met dans les rapports. Donc voici les captures d'écran réelles sur ce qui s'est dit sur la page fushar Hedeka et sachant que chaque euh, commentaire, il a été traité, que ce soit par, euh, par nous ou par l'équipe GATT, euh, en interne. Les commentaires négatifs, surtout les négatifs plus que les positifs. Les top fans, euh, c'est très intéressant d'avoir qui interagit avec nous tous les jours. Que marques ont choisi de récompenser les fans les plus actifs avec un cadeau chaque mois et d'autres pas. Et on envoie à nos clients le top 10 parce que ça a été le top 10. Donc, Voilà. Et puis, on finit avec une conclusion et la recommandation pour le mois qui suit. Donc, ce qui a le plus marché et le moins marché. Et puis, les recommandations. Voilà. Si vous avez des questions Donc, nous remercions Émile Artemi pour la présentation qu'elle a faite. Est-ce qu'il y a des questions Vous pouvez lui poser des questions pendant les dix prochaines minutes. Des questions Voilà, qu'il cool fait.